Dit alors, je fais une petite vidéo éclair dans toutes les mauvaises nouvelles que qui vont être communiquées. Est-ce qu'on pourrait avoir une bonne nouvelle concernant Nunu <rire> comme dit Abby? Alors, zigzag euh, ou euh, puceron, comme dit Isabelle. Moi, je l'appelle Caligula. Ça lui va de mieux en mieux, je dois dire. Hein vous savez de qui je parle. Il y en a qui l'appellent Manu, bon, ou il y en a qui l'appellent le poudré. Voilà, vous choisissez ce que vous voudrez. On va regarder s'il peut lui arriver un truc quand même. Ah, c'est bien, c'est pas gentil, oui, je sais, faut pas te souhaiter de mal à son prochain, non, je sais bien. Mais, est-ce il pourrait éventuellement aller faire un tour ailleurs Voilà, de façon à ce qu'on puisse respirer un peu dans toutes ces galères qui vont nous tomber dessus. Hein, parce que ce serait déjà une bonne nouvelle, quoi. <rire> c'est vraiment pas sympa, hein. Bon, enfin, bon, il nous en fait voir depuis, depuis quand même euh, plusieurs années. Tiens, j'ai une carte qui... Ah bah tiens. Ah bah tiens, qu'est-ce qui s'était glissé dans mes cartes, vous voyez Il s'incline devant la Ursula. Bah ouais, on ne l'invente pas non plus. Je vous dis, j'ai des petites surprises dans mes cartes de temps en temps. Bon, alors, est-ce qu'il va arriver un truc à, euh, à Caligula On va lui demander. Allez, une surprise pour Caligula Point d'interrogation. Ce sera le titre de ma vidéo, tiens. Allez. Ok. Alors, lui, il sort le parapluie. ah ben, Ça, de toute façon... Ouais, mais il y a quand même la foudre. Hein. Ah, il pourrait y avoir un truc. Malgré le parapluie. Bah oui, sans doute. Hein. Il n'est pas fou. Hein. Enfin, si, il est, il est fou, mais... <rire> Jusqu'à un certain point, il est fou. Il y a quand même un éclair de foudre, là. Bon. On va laisser un peu comme dessous Ah, il y a quelqu'un qui s'enfuit, là. Ouais. Ah, ça pourrait. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a Une question de temps. Ah, oui. Bah, il, serait, il serait temps, justement. Ah, je pourrais m'arrêter là. Mais enfin, on va regarder quand même. Alors, que va-t-il arriver à Caligula Alors, lui, il regarde vers la cime des arbres. Ouais, il regarde vers le haut. Hein, D'accord. Ouais, ben, ça, ça va lui tomber dessus. C'est amusant quand même que je la sorte, cette carte-là. Je vous l'avais déjà sortie. Hein, mais je la sors rarement. Hein. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver Ben là, la dame, elle n'est pas très contente. Hein. Elle a euh, des trucs, là. Cartouche, cartouchière, je ne sais plus comment on appelle ça avec des petits éclairs, il y a la grogne populaire, il va lui arriver un truc, et c'est-à-dire, ouais, donc beaucoup de monde, on va dire, hein. c'est pas le monde, on peut dire que c'est beaucoup de monde, ça peut être aussi la grogne mondiale, oui, enfin bon, on va revenir sur le sujet, n'est-ce pas, vous poudrez Ah oui, les gens ne vont pas être contents parce qu'il n'y aura plus rien dans leurs assiettes. Oui. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, d'accord, j'ai compris. Ok, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver Si quelqu'un pouvait me répondre. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas que Big Brother. Hein. Ça peut être aussi quand on lâche quelque chose de dangereux sur quelqu'un, hein, parce que c'est un... C'est un prédateur. Hein. Vous savez, euh, ces animaux-là, quand on les tient comme ça et qu'on les lâche, généralement, c'est pour qu'ils aillent chasser. Oui. Donc, il y a un danger. OK. Il y a quelque chose qui est caché. Et alors, qu'est-ce qui va lui arriver Un truc chouette. Il ne va peut-être pas vouloir me répondre. Attendez, on va changer de jeu. Il m'a dit simplement qu'il y a des choses là, il est observé, il est observé. Bon, fais gaffe à toi euh, <rire> Caligula, tu es observé, attention. De toute façon Coco, tu pourras pas toujours toujours tout éviter, hein parce que euh, tu n'es pas Dieu, donc euh, tu ne peux pas gouverner ton destin contrairement à ce que tu penses. Et s'il y a un truc qui doit t'arriver, ça t'arrivera. C'est comme ça. Ça peut être retardé, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, ça va te finir par te tomber dessus. Donc, on va essayer de voir. Qu'est-ce qui va arriver à Calibula Parce que je sens qu'il va lui arriver un truc quand même. Hein. Alors, le gaz et l'électricité, ouais. Et là, c'est quoi La sécurité sociale. Ouais, bon, ok. Ça peut être les médicaments. Ouais, bon, d'accord. Ça c'est les trucs dans le cerveau. Hein. Enfin, pour moi, hein. c'est les ampoules lumineuses. Euh, ça fait penser à tout ce qu'il y a dans le cerveau. Et les trucs de médicaments. D'accord. Il y a des trucs dans le cerveau qui euh, des trucs qui prend. Ouais, je sors un peu des cartes. Hein. C'est mes cartes, donc je les interprète comme je veux. Que va-t-il arriver à Nunu? Un magicien, un brun. Alors ça, c'est pas lui normalement, parce qu'il a sa carte euh, usurpateur, mais bon, ok. Ça peut quand même être lui. Hôpital. Ah, bah si. Si, ça peut être lui, pourquoi pas. Bah, il est brun. Hein. Bon. Druide, magicien, bah, il s'imagine en tout cas avoir le pouvoir, ou tout le pouvoir. Hein. Mais il y a des choses de l'hôpital pour lui. Help. Alors là, moi, je ne regarde pas les migrants. Hein. C'est la carte des migrants. Moi, je regarde le help. Quand on demande de l'aide. Hein. Help. Donc, on est en situation difficile. Ah bon Pourquoi est-ce que tu iras à l'hôpital Qu'est-ce qui va t'arriver Humanité, solidarité. Oh, ça, c'est une belle carte. Ah Ça, c'est pas pour lui, hein. C'est pour nous, hein. À mon avis, il y a plein de gens qui aimeraient bien qu'il lui arrive un truc. Hein. Hé hé hé. Froid. Ouais, non, ça c'est les gens qui ont froid. Ouais. C'est clair. Bon, qu'est-ce qui va t'arriver, Nunu Tu veux bien me répondre, le jeu Illusion mensonge. Bon, bah, ça c'est vraiment lui. Hein. Ouais. D'accord. La foule, ouais. Ah, il va pas me le dire. Il ne va pas me le dire. Dis-moi ce qui va lui arriver. Ouais, communisme. Bon. Asiatique. Ouais, non, mais il va il va nous mettre son truc en place, hein. Il va vraiment nous mettre son truc en place. Hein. Ouais. Non mais d'accord. Mais n'empêche que je vois qu'il y a l'hôpital pour lui. Donc euh, il y a un truc, hein. Corruption. Oui, non, mais ça va lui tomber... Oui, non, mais c'est clair, clair que ça, ça va... Enfin, ça va lui tomber dessus. Euh, le scandale. Le scandale. Avec les blacks... Euh, enfin, le, le rocher noir. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, ça, c'est vrai, ça va ressortir. Mais c'est pas ce que j'avais en tête. Ah Il y a ça aussi qui va revenir... Euh, ça aussi, ça va lui retomber dessus. C'est amusant que ça sorte. Ouais. Il va y avoir des questions de justice, là. Hum, mm -hmm. Au bout d'un moment, il faudra bien. Hein. Oui, je sais, je suis au, au courant de, de, de l'arrêté du Conseil d'État. Je sais qu'ils ont considéré que l'obligation de Vax était légale, compte tenu des circonstances. Je suis au courant. Il n'empêche que, je pense que tout le monde n'est pas forcément corrompu et, et qu'il y a certains magistrats qui vont commencer euh, à manifester leur désaccord. Voilà, parce qu'il va y avoir des dégâts qui vont revenir à la surface, ouais, ben voilà, regardez, et ça, je parle pas du coco, hein. je parle de ça, les deux vont ensemble, bon alors Manu, qu'est-ce qui va t'arriver <rire> Allez, on va laisser sur cette carte-là, je pense qu'elle va vous plaire celle-là, hein, le boomerang, ça va lui revenir dans la figure tout ça, bon. Bon, alors, j'ai pas exactement la réponse, ok? Parce que on ne peut pas non plus tout dire. Mais il y a quand même des petits indices, je vais tirer beaucoup de cartes. Après, il y a Divinescence qui va râler en disant, il faut pas tirer trop de cartes. C'est vrai, elle a raison, en plus. Il faut pas. Mais bon, il sort bien, donc voilà, j'en profite. On voit quand même qu'il y a des trucs qui vont lui revenir dans la figure, notamment ceci. Donc, il n'est pas exclu, effectivement, qu'il ait un ennui du fait de la goutte d'eau et du fait que les gens, ils vont commencer à avoir faim. Alors que lui, c'est pas son problème. Hein. Lui, il a suffisamment dans son assiette. Hein. Voilà. Puis, on a vu qu'il prenait des trucs que ça pouvait lui monter au cerveau aussi. Voilà, voilà. Bien, donc, c'était petite vidéo éclair-surprise. Euh, bon, maintenant, euh, ben, nous, il faudra qu'on se batte quand même. Hein. C'est clair. Hein. Qu'est-ce que je vais vous dire comme belle carte pour vous Alors Je vous en sors toujours plein. Hein. Je sais que vous vous demandez si on va gagner... Je ne sais pas, j'ai pas trop envie de poser la question parce que ce n'est pas sûr que j'ai la réponse ou ce n'est pas sûr euh, qu'on gagne. Donc, je n'ai pas trop envie d'avoir la réponse. Mais euh, on peut demander, est-ce qu'on aura des solutions hein Quelle est la solution pour nous par rapport à tout ce qui va nous tomber dessus Ça, on peut demander. On peut demander encore au Divin Actu. Hein, il est là d'être bien... Euh... Toi, on va remettre cela dans, dans le jeu. Hein. Alors, quelles sont les solutions qu'on va avoir dans la période qui s'annonce troublée et qui est quand même duré un certain temps, au moins jusqu'au début 2024, à mon sens, hein, au moins. Donc, quelles solutions, quelles solutions on doit avoir ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Ouais, vous voyez, il y, y a ça qui sort de suite, hein. ça, c'est sûr. Voilà, je ne sais pas ce que ça va faire, là, par contre, des briques, ça, c'est autre chose. Par contre, celle-là, ouais... Hmm. Le, la, le DNA, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, cela ouais, je ne sais pas. Bon. On parle des briques. Bon. Non, c'est pas ça que je veux savoir, moi. Ouais. Je sais qu'il y a des questions de DNA qui sont problématiques. Je sais ça. C'est pas ça que je veux savoir. Euh, Qu'est-ce que.. Euh, quelles sont les solutions que l'on va avoir Quelles sont nos solutions Ah, c'est drôle qu'ils sortent. Ah, oh, là, par contre, c'est moins drôle. <rire> oui. Alors tout dépend, hein. C'est pas forcément lui qui l'est, hein. quoi que. Il, il est possible que celui-ci parle de cela. Bon, on va regarder. On va regarder là, qu'est-ce qui relie ces deux cartes-là Amusant ça. tellement, je sors beaucoup celui-là. Automne. Alors sur l'automne, ouais. Qu'est-ce qui, de quoi, pourquoi est-ce que c'est le solution pour nous hein Qu'est-ce qu'il à faire là Je parle de solution, il me sort Elon. Printemps. Alors automne printemps, printemps automne, ouais, d'accord. Moi, je pense que, c'est mon idée, hein, je pense que celui-ci va faire remonter des trucs de ça à la surface, entre printemps et, et automne. Les scandales, si vous voulez. Parce que sinon, je ne vois pas. Ouais, et donc, il va y avoir beaucoup de manifestations parce que ça ne va pas plaire. D'accord. Donc, finalement, euh, les solutions qu'on a, c'est d'aller manifester de, de faire grève, c'est ça Ouais, non, par contre, il me dit que non, ça ne servira à rien. mais doom, pardon. Là, il est en train de me dire qu'il y aura bien de grèves et de manifestations, mais que ça n'arrivera à rien. Mais ben alors, c'est quoi nos solutions à nous Ah, la communication. Ah, ben quand même, il me répond. Hein Donc, c'est ça la, la, la, la solution pour nous. Ça ne sera pas avec les grèves et les manifestations. Ben non, parce que, euh, comme je dis toujours, action, répression, hein non, non, la solution pour nous, ce sera ça. D'où l'importance de celui-ci. Ah, hein eh oui. D'accord. Donc, on continue à communiquer entre nous, à se soutenir moralement et euh, bah, à évoluer. Hein voilà. Bon, bah, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup pour ce petit tirage éclair. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, il faut prendre tout ça avec légèreté et humour. Hein L'humour, on ne pourra pas nous l'enlever. Et donc, bah, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.